Bonjour à toutes et à tous, et euh, bienvenue dans ce 11e numéro de DevOps. Alors aujourd'hui, on est le 31 octobre, et donc qui dit 31 octobre dit... Halloween, Halloween. Et Ouh. voilà. Alors on va faire un Halloween, on ne va pas vous raconter euh, des histoires avec des citrouilles et des, euh, et des fantômes dans le placard, des choses comme ça, mais on va vous parler de ce qui nous a fait le plus peur dans notre carrière, ce qu'on a vu, ce qu'on a entendu, ce qui nous est arrivé. Euh, et donc autour de la table, nous avons Victor. Hello euh, Présente-toi un peu plus. Ah oui, C'est vrai on doit se présenter. Et bien, moi, c'est Victor, euh, un participant récurrent du DevOps. Et euh, dans ma vie professionnelle, je suis passé par une petite boîte que personne ne connaît, c'était un opérateur régional, puis Critéo, euh, puis euh, maintenant Le Bon Coin. Et euh, je suis passé en gros d'admin 6 à SRE et euh, plus dans une optique DevOps. Voilà. Super, on a Barthélemy avec nous, toujours. Hello, toujours Barthélemy, un autre habitué de, bah, de DevOps, toujours présent. Donc, moi, pour ma part, ma petite expérience, ça a été de passer dans une première SS2I plutôt orientée messagerie groupware. Ensuite, une deuxième SS2I plutôt orientée aussi messagerie groupware, mais avec davantage d'autres technologies d'admin 6, on va dire. Après, qu'est-ce que j'ai fait Je suis allé dans une autre boîte encore, mais cette fois-ci euh, orientée industrie. Euh, voilà, J'étais dans une usine à accompagner des gens qui faisaient des produits euh, impression papier, donc de livres, de photos et compagnie. Et je suis aujourd'hui et depuis trois ans chez Criteo en tant que SRE, DevOps et euh, autour des technologies NoSQL notamment. Super. Et alors, je garde le meilleur pour la fin. On a une nouvelle avec nous. Bonjour. Voilà, Estelle. Alors, je vais te laisser te présenter un peu plus. Hein, parce que ouais. les gens, là, pour le coup, ne te connaissent pas du tout. Enfin, sauf ceux qui sont allés dans les conférences où on peut te voir. C'est-à-dire, euh, partout en France. Euh... Et à Paris, nada. à Nantes, à Toulouse. Oui, en effet, je fais pas mal de confs. Euh, ben, je suis une toute nouvelle du DevOps, donc merci à vous de m'accueillir. Bienvenue. Euh, je viens de Montpellier, d'où mon petit accent euh, sudiste. Euh, J'étais au départ développeuse chez un éditeur de logiciels euh, montpellierain où j'ai appris les joies du code et euh, les joies de travailler dans une équipe euh, un peu paternaliste et euh, un peu 100% d'hommes. Et euh, par la suite, j'ai fait une passade aussi en SS2i et c'est là où j'ai découvert euh, le produit, donc être le lien entre l'utilisateur et la tech. Et euh, ça fait maintenant plus de deux ans que je suis product owner et ma boîte où je bosse actuellement s'appelle Helium. On est une toute petite start-up, on est 12 personnes à Montpellier dans le domaine de la tech, la publicité. Quoi. Super et eh ben voilà, Enfin, bah, bah, bah, bah, bah tiens, je vais me présenter pour What? une fois, donc euh, Guilhem. Euh, alors moi je suis passé donc euh, comme Barthélémy par des SS2i au début, ça allait être le parcours euh, traditionnel euh, du, du débutant. Du, ouais. début, du débutant. Donc SS2i, ensuite euh, je suis passé par plusieurs petites start-up euh, dans plein de domaines pour le coup, euh, l'édition, la santé euh, et même l'hébergement. Euh, j'ai fait aussi, euh, je suis retourné en SS2i ensuite où j'ai été euh, dans, le, dans des cloud provider notamment. Euh, et aussi, je suis passé par Créteo. Donc, euh, bah là, si vous n'avez pas compris on se connaît en partie de là et même d'avant. Euh, où je suis. Euh, voilà. Et après, ensuite, j'ai fait euh, de la prestation en tant qu'indépendant. Et là, euh, plutôt pour des petites structures. Enfin, euh, pour un peu tout, en fait. Euh, même du bancaire. Donc, voilà. Donc, un parcours. Vous voyez, là, on a un spectre. Euh, bon. Pour nous trois, avec Victor et Barthélémy, euh, qui se ressemblent un peu. Mais, euh, mais je pense qu'on va quand même trouver des choses à dire euh, et à et à raconter sur les pires choses qu'on a, qu a pu voir. Ok. Donc pour commencer, euh, bah on va en fait vous raconter des petites histoires de ce qui, euh, ce qui nous est arrivé en plein de catégories. Pour commencer, euh, moi ce que, je comptais, ce que je voulais vous raconter, c'était des choses qui se sont passées dans la vie de tous les jours, des choses qui, euh, qui se passent dans, dans la vie d'une société. Dans n'importe euh, quel bureau on... Dans n'importe quel bureau. Et moi, je vais vous raconter quelque chose en fait, euh, qui s'est euh, passé dans une, dans une grosse structure. Donc, il faut imaginer euh, la COGIP, une grosse société euh, avec euh, des process un peu partout, euh, des choses où il y a marqué sécurité. Euh, Ouh, vous vraiment. avez peur Voilà, donc euh, imaginez vraiment cette ambiance angoissante, plein de gens avec des costards, euh, pas trop de cravates, on, on est il n'y a pas si longtemps que ça, donc euh, plus trop de cravates. Euh, là, au bout d'une de semaine, deux semaines, on vous demande d'aller faire votre identifiant, parce que depuis deux semaines, en fait, vous ne bossez pas, vous n'avez pas de PC, vous n'avez rien. Euh, on vous demande d'aller faire vous vos identifiants et ben comme dans n'importe quelle grosse boîte la machine à café ah. donc voilà tu discutes et puis et puis tu, tu espères que ça n'arrive pas trop vite mais voilà un jour ça arrive tu dois aller faire tes identifiants sachant que l'identifiant la machine à identifiant était cassée avant, avant tout le service identifiant voilà pour vous dire encore plus donc vous arrivez dans cette salle qui est normalement un lounge un welcome lounge donc voilà, vous imaginez. Euh. En fait, euh, non, c'est des tables, en, des, des, des bancs en bois, euh, vraiment comme à l'école, euh, avec juste une estrade où il y a un PC. Euh, il y avait un encrier aussi. <rire> non, non, toute petite salle, un tout petit bureau avec euh, quelques chaises euh, récupérées à gauche, à droite, euh, côté des murs. Donc c'est un lounge version euh, cheap dans un aéroport où vous êtes en écho. Euh, et, euh, et ensuite, donc, on vous demande votre identifiant euh, au bout de 14 personnes qui sont passées avant vous. Donc déjà, vous avez passé la matinée là-bas. Et là, on vous demande de mettre votre identifiant, donc euh, bah, votre nom, votre prénom, euh, etc. Puis après, on vous demande de mettre votre mot de passe, bah, logique jusque là. Bon, alors en fait, le mot de passe, il doit faire 12 caractères. Il doit avoir des majuscules, des minuscules, des chiffres et des caractères spéciaux. Bon, bah, vous arrivez à trouver bah, le mot de passe que vous mettiez d'habitude, et puis à la fin, vous rajoutez « un et point d'exclamation, parce que bah, c'est ce que fait tout le monde quand on veut rajouter des caractères spéciaux, et, et voilà et vous rajoutez un « 1 » parce qu'on vous a demandé un numéro, et vous vous dites que la prochaine fois qu'on vous demandera de le renouveler, bah, vous mettrez « deux. Donc voilà, vous mettez vos, cet identifiant-là, vous faites « entrer », et là, on vous dit ensuite euh, « bon, bah, maintenant, vous allez mettre votre deuxième identifiant ». Pourquoi un deuxième identifiant Ah, bah il y en a un pour Windows, et puis il y en a un pour le Wi-Fi. C'est pas le même. Ah, ok. Bon, vous continuez parce que ça a l'air d'être les choses. Vous mettez ce, le même mot de passe que tout à l'heure. Et là, ça ne marche pas. Et là, vous ne savez pas trop pourquoi ça ne marche pas. Et en fait, bah, on vous dit que bah, vous avez tout cassé à l'AD qu'il y avait derrière, que votre compte ne marchera jamais. Mais par contre, si jamais vous avez peur d'oublier le premier mot de passe, vous pourrez l'écrire sur le post-it avec le stylo qui se trouve sur la table. <rire> Et voilà mon histoire. Et voilà donc cette mmh. histoire de ce, premier, euh, de, ce, de ce premier cas. Et donc ça, c'est vraiment une histoire réelle qui m'est vraiment arrivée. Sachant que dans la boîte In Fine, j'ai compté, j'en suis arrivé à cinq comptes différents. Donc un premier pour le Microsoft, un deuxième pour euh, le Wi-Fi, un troisième pour le VPN, un quatrième pour... Euh, se connecter au serveur Linux, c'est un cinquième pour se connecter, je crois, au Windows, ou, enfin au, au serveur Windows, quelque chose comme ça. Bon, c'est très esso, ça, c'est bien. Ah oui, non, c'est vraiment génial. Il y a aucun n'est synchronisé. Ah aussi, non, un compte pour le GitLab, parce que le GitLab il tournait sur la machine de quelqu'un. Bon, ça c'est une anecdote en plus euh, rajoutée. Mais le GitLab en fait il tournait sur le PC de quelqu'un, donc il fallait. Connecter ah, la les fameuse prod qui tourne sur le PC de quelqu'un. Voilà, exactement. La légende est donc vraie. La légende est vraie. là, c'était un GitLab interne. Et il y avait aussi un autre GitHub. Alors l'autre GitHub, par contre, pour s'y connecter, il fallait. Donc on s'y connectait, ça créait automatiquement le compte. Mais on se faisait désactiver dans l'heure avec un script cron qui désactivait tous les comptes parce qu'il n'avait le droit qu'à 50 licences. Donc en gros, il ne laissait pas tout le monde se connecter. C'est affreux. Donc en gros, on était obligé d'aller voir la bonne personne, envoyer un email, se rajouter dans un truc pour être rajouté dans le cron tab qui nous laissait en fait. En gros, ça supprimait tous les comptes sauf ceux qui étaient dans les cron tab mmh magique Voilà euh, l'histoire voilà des identifiants à la cogip euh, que, que j'ai que pu vivre. Alors les voilà, personnes non. qui travaillent chez Github, <rire> regardez ce qu'on fait <rire> avec votre facturation au compte, ce qui est un peu débile, dans un Github Enterprise, voilà, dans euh... un GitHub Enterprise des gens s'amusent à faire des Mais bon, maintenant ça va devenir Microsoft de toute façon, donc euh, ouais, euh... ça sera dans la suite office. Et voilà, ça sera dans la suite office et dans ces boîtes là ça, ça ira. En effet. T'as réussi à savoir pourquoi ton premier mot de passe avait foiré et avait cassé le, la D, enfin le deuxième le pardon. Le deuxième, euh, non j'ai jamais su, en fait j'ai dû retourner plusieurs fois euh, dans dans ce truc là, non non ça m'est jamais arrivé alors aussi peut-être pro type là-bas j'en suis arrivé à casser deux PC aussi ah voilà, ouais, je en fait, c'est le mec qui a la poisse. Hein, ah ouais, non, c'est pas ce mec qui a la poisse. C'est qu'en fait, ce PC-là, donc on, voilà, c'est un PC sous Windows. Il faut le brancher à l'AD pour pouvoir faire son mot de passe, sachant que oui, comme il est pas sur l'AD, on peut pas se connecter encore au Wi-Fi, puisque voilà, il y a plein de choses comme ça. Même si on a un compte pour le Wi-Fi, euh, ça peut pas marcher. Donc, il faut le brancher en filaire. Et donc là, on se retrouve dans une dans une salle où, euh, bah, voilà, on veut le brancher en filaire, mais bon, il y a plein de monde, il y a jamais assez de câbles réseau pour tout le monde, etc. Donc là, on débranche une pieuvre, puis on branche euh, la pieuvre. Pas d'internet. Pas de réseau, rien. Bon, bah, on branche après une deuxième, on essaye un autre câble, on regarde avec quelqu'un d'autre, on débranche quelqu'un, on se branche dessus, purée, plus de réseau. Donc on ramène le PC, au... donc là on attend 10 minutes, euh, pas au launch, mais maintenant un autre euh, du SI. Bon, bah, on donne le PC, il nous en redonne un autre, on le teste, ça marche. Ok, très bien, on retourne dans la salle de réunion, on rebranche le PC, purée, plus de réseau, il marche plus. Mais j'arrive à me connecter puisqu'on l'a déjà synchronisé une fois, purée, plus de réseau. Et là après on se dit, euh, ah mais en fait, c'est peut-être la pieuvre qui, qui, qui est pas standard et qui casse les PC. Et bah oui, en fait, il ne faut pas brancher le PC sur le câble RJ45 d'une pieuvre. Sinon, ça fusille la carte réseau et la carte réseau ne marche plus sur le PC. Alors encore des oui, petites true stories comme les USB killers. Voilà, comme les USB <rire> killers. Mais alors là, c'est genre instantané. Quoi. Ouais. C est, c est, tu le branches, la n'as de carte réseau. Sympa. Voilà, voilà mes petites stories de vie que j'ai pu vivre dans des, dans des grosses boîtes de la Kojip. D'ailleurs, oui, pour, pour ce genre de choses là, on a commencé, j'ai fait un repo qui s'appelle Kojip Survival Guide, qui est sur mon GitHub, où on essaye de se passer un peu tous les guides de survie quand on est dans une entreprise type Kojip. Et donc, bah, je vais citer une des astuces qui a été donnée par, par Gentux, donc Romain, qui est, là, qui est là de temps en temps. C'est euh, on lui a donné un, un, un, un téléphone portable, mais, enfin un, un téléphone fixe, donc euh, pas une pieuvre, mais euh, ce qu'on met sur le bureau. Il veut pas du tout l'utiliser. Et donc le type, pour pas qu'on vienne le faire chier, c'est qu'il l'a jamais branché. Comme il est là, on lui redonne pas un, mais comme il est pas branché, personne peut l'appeler. Sachant que la, la, pour l'anecdote, il disait que s'il en avait pas, on lui demandait d'en avoir un. Voilà, c'est ça. Maniable, à chaque fois qu'il qu et... demandait de ne pas l'avoir, en fait, on le forçait à en avoir un. Maintenant, il en a un, donc plus personne ne le fait chier pour en avoir un. Mais il n'est pas branché. Mais il n'est pas branché. Donc, <rire> personne ne peut l'appeler dessus. Et donc, comme ça, les gens se déplacent ou vont le voir sur Slack ou vont le voir dans l'outil dans de messagerie interne. Voilà, pro-type chez vous quand, euh, quand vous êtes à la COGIP. Efficace. Ah. Voilà, est-ce que, est des... est que vous avez des Est-ce que vous avez des petites euh, des anecdotes comme ça de, de, la vie, euh, de vie quotidienne oh, Ouais, j'en ai une. Je pense que <rire> j'en rigole déjà. Il mais... fait peur ou pas ça dépend de quel point de vue, ça dépend de quel point de vue sur le coup. Non, c'est assez drôle euh, après coup, tu te dis putain, c'est chaud. Alors vous connaissez tous un peu euh, bon, le CE dans, dans des compagnies, ça fait des trucs sympas des fois, des fois, des fois, des fois ça fait des trucs ben, un peu chiant. Mais bon, là, il se trouvait qu'il y avait une soirée qui était prévue depuis longtemps qui préparait en fait un voyage, un voyage au ski. Et là, je vois Guillaume qui sourit parce qu'il était présent. <rire> J'étais là, je me souviens. <rire> il se souvient. Donc, c'était une soirée où ils partaient en bus à 22h et quelques ou 23h. Jeudi soir. Un jeudi soir. Magique. Et donc, ils avaient prévu bah, en attendant le bus de faire la fête. Puisqu'on part à 18 enfin, on arrête de bosser à 18h. Euh... Voilà, ah, entre 18h et 22h, il fallait bien s'occuper. Il faut faire la fête, il faut boire un petit coup. Bon, alors le petit coup s'est transformé en moyen coup, le moyen coup s'est transformé en gros coup, et il se trouvait que, bon, voilà, ça s'est transformé en grosse fiesta. Très sympa. Sauf que, bah, il y en a qui partent pas au ski. Notamment, moi, je partais pas au ski. Et il se trouvait que, ce jour-là, ou quelques jours avant, on avait, alors je travaillais dans la messagerie à ce moment-là, donc euh, on avait bah, une update de messagerie à faire. Pas grand-chose. Sur la messagerie interne de la, la boîte. Sur la messagerie interne de la boîte. Donc tout allait bien. Donc, il se trouvait que, même si je ne partais pas au ski, j'avais quand même euh, participé à la petite, euh, à la petite sauterie. Pas beaucoup, hein, pas beaucoup, normalement tout se passait très bien. Pas C'est ouais. ce qu'on dit. Ouais. <rire> C'est ce qu'on dit, je ne sais pas trop. mais bon. Assez pour avoir assez de confiance. Voilà, j'avais assez confiance. T'as poussé Donc. en prod. <rire> J'ai fait ma petite upgrade Ouh. normale. C'était toute la journée hein, quand même, elle avait été euh, oui, oui, c'était préparé, c'était quelque chose qui devait être fait. Bah, bah, je l'ai fait ce soir-là, parce que bah pourquoi pas un autre soir, c'est... De toute façon je suis là, donc... On t'a pas poussé à le faire Personne m'a poussé à le faire. Je me suis dit, bon bah toute façon on faut le faire, on va appuyer sur le bouton. Bah il a appuyé sur le bouton, ça avait l'air de marcher. Donc bon, bah suite à ça, on continue à faire la fête, on rentre à la maison. Nous on part au ski. Ils partent au ski. Donc, sachant que c'était les trois quarts de l'équipe. Euh... Le lendemain matin, bah forcément il fait un peu mal à la tête. Alors bah on fait la grasse mat. Et puis c'est vendredi, donc euh, on a rien à foutre. Et quand on passe le portail du, de l'entreprise, tout va bien, on passe la porte de l'entreprise, ça va encore. On fait trois pas et on passe devant l'IT interne qui était à la première porte à droite. Et là, ça ne va plus du tout. <rire> on nous regarde, on fait, mais qu'est-ce que tu as fait hier et tout. Et donc là, tu, tu, on réfléchit, on, remet les, on connecte les neurones. On fait, ah, ah oui, il s'est passé un problème. Il est 11 heures, tranquille. Et, euh, et donc, en effet, on avait pété complètement la messagerie euh, toute la nuit et tout le matin. Je ne sais même plus comment ils s'en sont, sont tirés parce que... C'est même pas toi qui corrigé. est corrigé. C'est même pas moi qui ai corrigé. Par contre, ouais, je me suis fait un, un peu engueuler. Donc voilà. Je savais qu'on avait en plus laissé un bordel, mais de et ah oui, balades, ah oui. Donc, moi, bon, on va quand même finir l'histoire parce que c'était assez drôle. Bon, OK, c'était pas trop grave, ça a fait rire certaines personnes, un peu faire râler d'autres, mais quand on retourne sur le lieu du crime, et eh ben, c'était, euh, c'était jonché de cadavres, mais alors pas des cadavres standards, <rire> c'était plutôt des cadavres de bouteilles donc voilà ma punition de ce matin là, alors qu'il y avait peut-être 80% des gens qui étaient plus là, ça a été de faire les poubelles de, de la boîte en question. Donc je me suis baladé. un peu en urgence. Voilà. Euh... Et ils ont beaucoup bu, ils ont laissé, mais, mais c'était abominable, il y avait des bouteilles partout par terre, sous les tables, sur les tables, il y avait des cartons entiers remplis de tu sais pas quoi, donc bah j'ai fait, euh, j'ai fait les poubelles. Pour m'excuser, enfin, pour m'excuser, non, j'ai fait les poubelles parce que j'avais pas le choix et de toute façon, euh, je ne, je crois que j'avais pas l'autorisation de toucher un ordinateur ce jour-là, donc euh, j'ai fait l'homme de ménage. Donc voilà, donc, si vous voyez euh, les mises en prod le vendredi soir, et ben, les mises en prod le jeudi soir bourré, c'est pas mieux. Voilà, voilà. c'est, euh, je pense pour que la... c'est, euh, quel que soit le jour, euh, bourré, Quelque... c'est pas bien. <rire> voilà, donc, euh, pas, pas pousser en prod bourré, voilà. Non, non, moralité mais, en réalité, ne, pas ne pas soyez pas, pas bourré au boulot. Non. non, si, si, mais si, pas si, poussant. Si, prod. mais si, pas si, pousser <rire> <poussant rire> Non, non, très Éloignez votre PC, mettez-le voilà. loin de vous. Si jamais vous ça voyez. Donc, pas, le... si, vous, si vous vous dites, tiens, ça serait marrant, ou ça serait pourquoi non. pas, faites non. Non, non. non, non. La réponse non. est non. La réponse, est non. La réponse est non. Mais sachant que tous les autres autour étaient déjà aussi, on était bien amoché, ce qui fait que personne n'a fait attention. Oui, on m'a pas incité, mais je me suis mis dans mon coin, je me suis mis sur mon PC, j'ai fait clic, clic, clic. Normal, grosse confiance. En fait, non, non, pas de conscience. Ok. Je ne sais pas si, Toto, tu as quelque chose comme ça, euh, comme euh, vie euh, que tu as... Oh, C'est une toute petite anecdote, mais ça commence à dater. Être... C'était dans ma première boîte. Euh... Oh, c ça, va... ça va être assez court, mais euh... je ne sais pas si vous, avez... vous êtes passé par des boîtes où, euh, où la... où... Qui, est tellement... qui sont tellement petites que la salle machine se trouve juste à côté des bureaux. On a vu. C'est si, je connaissais. Oui, C'était ben, le cas dans ma première boîte. Donc on avait une petite salle machine euh, qui était quand même euh, plutôt, plutôt pas mal avec un système d'extinction au gaz et tout euh, qui, bon, qui arrivait après que je suis arrivé dans la boîte mais ça s'est professionnalisé on va dire quand même donc euh, il y avait quand même du matos euh, et évidemment il y avait une clim qui marchait bien en hiver qui marchait un peu moins bien en printemps et qui marchait pas bien du tout en été donc... Euh, on s'est retrouvé un jour à aller euh, sur. Euh, à devoir euh, redémarrer la clim, le groupe de clim sur le toit. Sauf que pour accéder à ce groupe de clim, il fallait. Donc on, la, les bureaux étaient au dernier étage d'une petite tour de, de deux étages, ou trois, trois étages. Et donc, euh, il fallait accéder au toit par une trappe euh, avec une échelle, évidemment. Sauf que, pas de bol, on avait une échelle trop courte. Donc, il fallait se faire la courte échelle oh. sur l'échelle. <rire> en plus, il pleuvait un peu, donc les pieds glissaient. Oh mon Dieu En montant, ça va, parce que les pieds étaient encore un peu sec mais en descendant c'était un peu plus sport. Donc, il a fallu, aller, il a fallu monter sur ce toit... Ouvrir le capot euh, de la, de la, du groupe de clim. Qui est encore en fonctionnement. Qui est encore en fonctionnement, évidemment. Euh, mais qui brasse de l'air chaud, hein, en gros. Euh, oui, fin, voilà. fin, il pleut. Oui, ouais, c'est ça, il pleut. Encore, euh, tu mets les mains dans un truc euh, avec plein de courant, c'est sympa. Il y a des tuyaux un peu partout, tu ne sais pas trop ce que ça fait. Donc, tu passes le bras dedans. Et là, tu as un petit bouton qui est caché un peu au milieu, au fond. Euh, bouton reset. Bouton reset. Tu appuies dessus et puis tu redescends. Et puis tu pries euh, tu, tu que ça remarche. Ça remarche pendant quoi aller 30 minutes puis tu remontes puis tu fais ça oh tu fais ça euh, une bonne partie de la journée jusqu'à ce qu'il fasse euh, plus assez chaud pour que le truc se mette en sécurité et pendant ce temps-là tu as des clim de secours en, en plus voilà, voilà c'est là où ça devient encore plus drôle tu as les clim de secours qui euh, qui ont été achetés euh, au Darty du coin les petites clim portables là tu sais que tu euh, avec le tuyau qui part qui part de la fenêtre on a vu des problèmes voilà. avec ça sauf que le truc elle travaille tellement à balle que ça fout de la flotte partout de la flotte <rire> dans une salle machine je rappelle mmh avec des faux planchers, donc avec des câbles, <rire> des câbles avec du courant qui passe dans le plancher. Euh, voilà donc euh, le, le, le combo gagnant quoi, clim qui marche pas, clim de secours qui fuit, euh, c'était plutôt pas mal. Voilà, c'est les, les, les ça, prods fait, dans partie, dans les bâtiments, oui, ça fait partie des attributions euh, quand t'es dans une boîte où il y, y a 10 personnes, 10-15 personnes et que tu fais un peu tout quoi, y compris, euh, y compris redémarrer Réparateur la clim. Réparateur de clim, t es, t es, tu deviens euh, homme à tout faire. Super. Mm -hmm. Estelle, Bonne... est-ce est que tu as quelque chose comme ça euh, Oui, ça va être euh, peut-être un peu plus axé pour les filles, parce que moi j'ai vécu euh, quelque chose les qui fait peur. des filles non. Même pas, même, même pas. pas les des filles. Première boîte, euh, jusque-là ça allait bien, euh, PME, euh, beaucoup de monde, ça va. Premier jour, je, forcément on s'apprête bien, on est des filles, on a envie d'être bien jolies. Euh, on monte au boulot, ça se passe plutôt bien. Deuxième jour, pareil. Et là, troisième jour, je lance mon PC et je vois un mail bizarre d'un gars que qui n'était pas dans mon service et qui m'a plus ou moins dit « Estelle, tu as des magnifiques chaussures à talons, ça te va très très bien. » Alors je prends cette voix, mais si ça se trouve, il n'y avait pas cette voix, hein, c'était un mail. Hein. Mais euh, en gros, je, je te remarque tous les matins et, et c'est extra extraordinaire comment tu t'habilles, ça te va exceptionnellement bien. C'était ton premier jour C'était mon troisième jour, je ah, troisième mail. Donc, J'sais tous pas les si matins. C'est beaucoup mieux. Ah, ça mais... va, si c'était le mais... troisième non, jour, non, ça, ça va. va. Mais non, mais, non, mais tous trop... les jours, quand c'est le premier, <rire> c'est. Euh... Ouais, c'est encore plus hardcore. Mais... Non, mais en gros, tous les jours, il me, il me regardait. Enfin, c'est trois jours, il m'avait regardé. Et du coup, j'ai fait merde. Putain, déjà, un boulet ». Donc, euh, au début, je me suis dit, bon, il va arrêter, je ne vais pas répondre. C'est pas grave. Ça continue. Le temps passe, le temps passe. Je fais deux semaines. Et là, nouveau mail. Oh, ah, ben, la, la, la robe que tu as mise aujourd'hui, ça, ça te va très, très bien. Il faudrait un jour qu'on aille boire un café. Je fais « mais merde, plus ça va et plus, plus je, je vais avoir peur d'aller dans les couloirs, moi ». Donc, euh, j'ai un peu enquêté de qui était cette personne. Et, euh, et en fait, il n'était pas du tout, il ne faisait pas, pas du tout partie des devs. Donc, je me suis dit « bon, je, je vais voir ». Jusqu'au jour où je vais à une réunion, qui devait être euh, assez classique. Hein, je m'occupais de l'ERP interne de la boîte. Et euh, on était avec les mecs de l'infra et les mecs qui avaient aussi du support. Et là, il y a un gars... Et il se présente, et j'entends son nom, je fais putain, mais ça me dit quelque chose. Et en fait, ce nom-là, eh ben, c'était le mec qui m'envoyait des mails. Et en fait, c'était le responsable infra. De, de carrément du groupe et là je fais mais merde comment je vais faire euh, ouais et là j'étais là euh, ben en fait c'est toi là qui... dans ma tête je me disais mais merde euh, il va me il... Enfin, je, je, je, je vais pas arriver à finir ma réunion tranquille donc j'avais des gouttes d'eau euh, des gouttes d'eau qui tombaient du, du front et finalement euh, j'en parle après euh, une semaine avec euh, avec une copine qui elle a eu aussi la même chose et là, on se par la même on... personne. Par la même personne. Ah. Et là, on se dit il bah, y, a, y, a, y a un problème quoi. Donc on était assez flippé et on a su qu'il avait une copine au sein de la boîte depuis deux trois ans et on avait gardé nos mails et on s'était dit bon s'il va plus loin on peut euh, pas faire du chantage mais entre guillemets lui demander de se calmer un petit peu. Vous lui laissez une petite période de grâce quand même. Vous étiez euh, sympa ben on voulait pas on voulait enfin ma copine était plus chaud pour le, le chaud pour le faire enfin euh, <rire> je dis chaude mais <rire> elle était euh, ouais, elle avait, en, ouais, elle était au taquet elle avait envie de de, de le faire direct mais on a été gentille on lui a fait comprendre très gentiment euh, que on n'allait pas se laisser faire euh, au détour d'une conversation qui n'était pas pour ça mais finalement on lui a dit Et, il l'a arrêté et euh, l'histoire se finit bien parce qu'au final, euh, plus de peur que de mal. Mais pendant un petit moment, je vous avoue que ce n'était pas euh, terrible d'aller à la boîte. Et plus, ça allait, et plus je mettais des choses couvertes, euh, sans talons, sans rien, j'en semblais à rien, un sac. Mais voilà, petite histoire flippante pour les, les filles, peut-être que vous avez rencontré ça. Ben, on a, enfin, euh, ouais, c'est quelque chose qui, euh, qui, vient en lien avec pas mal de, de sujets qu'il y a eu. Enfin, ça, vous l'avez vu chez Uber, notamment, euh, etc. Enfin, c'est des choses encore qui sont les mêmes encore plus loin pour le coup, Google, après, quoi, quand, Chez quand, Google, enfin Après, peut-être que quand, quand ta boîte, quand ta boîte augmente, quand ta... Voilà, mais quand ta boîte devient énorme, c'est sûr et certain que ça va arriver à un moment, tu peux pas contrôler tout le monde. Par Pardon. contre, c'est comment est gérer l'affaire Et chez Uber, pour le coup, c'était euh, la nana a dû partir. Euh, enfin, en fait, en gros, euh, on a donné raison au manager qui faisait ça. En plus, c'est le manager direct oh, qui le faisait. Encore plus. Et encore plus sale que ça. Et, euh, et on a donné raison au manager en disant, il euh, bah, faut peut-être que tu partes euh, de boîte, puisque, euh, puisque ça t'ira pas. Euh, pas avec ton manager. Oh. Alors... Ouais, pour rebondir à ce genre de choses là, en fait, nous, ça nous est arrivé, en fait, avec Bart, dans, dans une boîte, ça ne nous est pas arrivé à nous directement, mais il est arrivé un cas, en fait, avec une femme, pour le coup, qui a fait ça avec pas mal de gars en même temps de la boîte, au point où les gars étaient obligés de passer par l'arrière de l'entreprise pour pas passer dans ouais, l'entrée. Moi, je suis arrivé après, moi. Ça t'est arrivé après, tu es J'ai entendu les rumeurs. Voilà, <rire> les, rumeurs, les rumeurs étaient là-dessus, mais au point vraiment où des gars étaient vraiment paniqués au, au sein d'aller, mais là, en plus, c'était dire que c'était pas par mail, c'était vraiment en face to face, face, to face, face devant dans, le, dans le métro, dans le métro après quand il rentrait etc, etc. Ah oui, ouais, c'est ah la chérie en fait. Euh, oui, vu, vu, vu et connu, Alors, ça n'a pas duré très longtemps et là, pour le coup, là, donc, la personne a été remerciée, je ne sais plus si c'était pour cette raison-là. Mais j'espère que, que oui, ça n'a sans doute pas été dit, mais ça a été fait, sachant que c'était des gens plutôt bien haut placés dans l'entreprise, hein, c'était à qui ça arrivait. Donc, euh, mais voilà, c'est arrivé, c'est arrivé, ça nous est déjà arrivé ce genre de choses. Euh... Mais euh, peut être, ouais, bah moi je vais enchaîner euh, sur le sur le sur le harcèlement un peu qui euh, qui est c'est que euh, donc il arrive ce genre de choses. Bah, moi, en fait, il m'est arrivé pas vraiment la même chose à ce niveau là, mais euh, sur euh, les idées dans une boîte euh, où on est passé ou euh, bah, globalement au bout au début, on te fait comprendre que que ce que tu penses, bah, même dès que tu arrives, ce que tu penses, bah, en fait, on s'en tape un peu. Donc euh, moi, par exemple, j'étais un expert déjà que euh, Kubernetes et, euh, et Docker et conteneurs en règle générale. Et puis, on arrive puis ton premier jour, avant même de te poser. T'as pas encore posé ton pied, ton cul sur la chaise. Puis il y a ton responsable qui vient de voir, c'est ton N plus 2, 3, je sais plus combien. Il arrive et puis il te regarde dans les yeux et puis il fait Docker over my dead body. Bon, ça commence. Docker over my dead body. Ok, très bien. Je suis dans, je suis dans le, le la branche euh, DevOps tout ça de la boîte. Euh, ok, bon, on va, on va continuer un peu. Et puis euh, les choses continuent un peu comme ça en fait. Euh, toujours, euh, on essaie de faire les choses, mais on au début on te dit euh, on te parle et puis un jour en fait on dit euh, non mais en fait euh, euh, t'étais pas là ça sert à rien que tu parles euh, t'étais pas là au moment des choix etc et puis on continue. On en comme a déjà ça. discuté. Voilà on en a déjà discuté. C'est validé. Voilà c'est validé t'as pas vraiment euh, quelque chose à dire et puis ça continue un peu comme ça et puis en fait bah moi j'essaye de, de, de, de présent, faire des présentations des up des, des présenternes internes etc pour essayer de, de faire un peu pas, pas d'imposer les choses parce que de toute façon j'avais pas un, un talent d'imposer quelque chose mais vraiment de faire juste découvrir à la limite. Et puis euh, et puis au, au hasard de discussion t'apprends que globalement on veut Enfin, tu fais tu gênes hein. ça va même jusqu'à un jour où quelqu'un se plante de chat et vient dire euh, Guillaume, euh, l'écoute pas ça sert à rien de toute façon euh, il dit beaucoup de choses mais il a jamais rien fait bon, on arrive à des choses comme ça euh, des, des donc euh, trompé de fenêtre en fait on a parlé sur Slack à la mauvaise personne et c'était moi. Euh, et puis euh, ça continue. Dommage. Voilà, c'est dommage. Et puis ça continue comme ça, et ça continue même à ce que, bah, un jour, on fait un projet en interne. Euh, et puis euh, ce projet en interne euh, qui, euh, qui, est bien, il y a des gens qui veulent y participer. Et leurs managers leur disent, euh, pour ta carrière euh, dans au sein de la boîte euh, il vaut mieux pas qu'ils participent. Je te conseille de ne pas y participer. Donc des managers, on dit ça euh, qu'on connaissait pas, des gens euh, à côté. Et, euh, et les choses euh, augmentent comme ça. Et ils augmentent au tel point qu'un jour tu mets, un, on a, on a des, enfin, on avait des slack, enfin, euh, le slack interne. Euh, et là, tu lances un article qui dit euh, que pour le bien de l'entreprise, il faut, euh, il faut donner un peu, enfin, il faut euh, enlever ses privilèges et donc laisser de la place à ceux qui pensent pas pareil. Euh, sur un article américain, enfin, euh, vraiment euh, sans rien du tout, ça parlait d'une conférence. Il n'y avait rien dedans. Et cet article-là est répondu par ton N 3 du début et euh, avec euh, des phrases ultra incendiaires euh, du type euh, « I will not tolerate it » notamment, en majuscule. En majuscule. Et, cette, et ce truc-là est mis sur Diège Général euh, sur, oui, euh, sur 3000 euh, et quelques personnes euh, de la société. Et ça va même aussi, même euh, à d'autres moments, dans, sur d'autres Slack où euh, on discute avec quelqu'un de manière, euh, voilà, un sujet technique. Là, pour le coup, c'était en plus sur Borg et sur euh, Kubernetes, donc vraiment un sujet très technique, sur un channel Python. Euh, vraiment ultra technique dans un thread. Et là, bah, il y, y a une discussion euh, animée. C'était même pas, il n'y avait pas d'insultes ni hein, quoi que ce soit. Et là, d'un coup, pop sur le channel, le n 2, le n 3, le n 1000, je ne sais pas combien, qui pop sur le channel et qui viennent commenter euh, directement dessus. Et voilà, les choses augmentent comme ça. Et puis en fait, après, euh, et vraiment, et tout ça dans une ambiance ultra délétère où vraiment, il y a une sale ambiance. Et puis un jour, en fait, on apprend qu'un euh, de ses collègues dans une autre équipe à côté, euh, bah, il a un problème en fait, c'est-à-dire qu'il s'est barré pendant, pendant plusieurs mois ailleurs, que là il vient de revenir, qu'il en pleure, qu'il ne veut pas aller au boulot. Et moi bon, je ne suis pas directeur du personnel ou euh, je ne suis pas syndicaliste, mais euh, bah, tu te dis quand même qu'il y a un problème, donc tu vas voir les RH, et puis tu leur dis euh, bah, « c'est pas normal en fait, enfin, qu'est-ce qui se passe dans cette équipe euh, pour qu'il pour qu y ait ça ?» Et qu'est-ce qui se passe dans toutes les autres à côté pour que l'ambiance soit comme ça Et là en fait, le RH te sort, sort son petit calepin, et sort une liste, à, une liste de la Stasi, de tout ce que tu as fait dans la boîte et de à quel point toutes les fautes sont, sont des tiennes. Dans telle réunion, dans tel déjeuner d'équipe, où oui, il n'était pas, hein, c'était quelque chose donc, de rapporté. Donc un calepin de la Stasi avec exactement tout ce qui a été dit rapporté par tous les managers. Et en fait, tu aperçois que dans cette boîte-là, tous les managers reportent tout. OERH, de tout ce qui s'est passé pour avoir un... Et ça, ça m'a été confirmé après par des gens qui étaient encore dans la boîte et d'autres qui n'y sont plus maintenant, où c'était une pratique courante, fait par les managers. Et ça, ça fait ultra peur. Voilà. <rire> et donc voilà, bah, c'est le but d'une soirée Halloween. Ah ben bah là, moi j'ai peur. Voilà, et ben c'est, voilà, ça se passe dans des Sans boîtes comme ça. les et là. Voilà, et, et, et, et les, <rire> gens, les gens viennent te voir en, en, en, en secrète sur Slack en disant « Ah oui, ça arrivait à plusieurs de mes potes ». Qu'est-ce qu'il s'est passé tu apprends ça en fait, au fur et à mesure, il y a des gens qui viennent te voir, qui te disent ah je sais ce qui t'est arrivé parce que euh, c'était prévu, enfin on voilà. C'est là où tu vois que les RH sont là pour protéger la société des salariés et pas l'inverse. Ben bah, bien sûr. Alors, on va... Ça quand je dis ça en interne, on me croit pas, on me dit ah oh, non, les RH ils sont là pour t'accompagner, pour te guider, pour t'aider, pour t'aider à grandir, non, non les RH ils sont là pour te virer. Ils sont là pour, te... pour protéger l'entreprise. Voilà, hmm. c'est ça. Pour te... Protéger en fait, il faut voir que historiquement, ils ont été faits pour casser les syndicats. Avant, il n'y avait pas de RH. Les syndicats avaient tout pouvoir. C'était eux qui faisaient tout dans une société pour les pour les employés. Et en fait, pour casser le rôle des syndicats, on a créé les RH pour faire semblant. Regardez, on vous met des gens à temps plein pour Après, vous. Il y a un rôle administratif aussi. Oui, non, mais c'est avec ça. Mais... mais voilà. Mais donc là, là c'est quelque chose. Et en fait, ça vient même au point que depuis, euh... en fait, il y a des personnes à qui j'ai dit ça qui ont arrêté de me croiser dans les couloirs, en fait, euh, qui ont changé de, de, de porte. Et c'en est même arrivé où des gens qui n'étaient plus dans la société, euh, qui sont maintenant dans d'autres structures, arrivent dans des conférences ou dans des tables rondes à parler de mon cas en disant, enfin, alors qu'ils n'y étaient plus dans la société, que les pas les là, ai jamais croisés, en fait. que je les ai jamais croisés, puisqu'en fait, ils sont partis le jour de mon départ, enfin, le jour de mon arrivée et arrivent à dire des choses sur moi euh, de qu'est-ce que j'ai fait alors que en plus euh, ça n'arrive donc en fait ce truc-là arrive à être dans un dans un truc comme si en fait c'était le le, le le voilà tu as ouais. été harcelé euh, en mode en mode violent alors que en plus enfin euh, j'ai jamais fait euh, ouais, jamais harcèlement psychologique il y a le harcèlement direct il y a du harcèlement voilà là il y a tout là c'est un panel assez important on n'est pas arrivé jusqu'au harcèlement euh, physique et au harcèlement euh... voilà mais on est arrivé quand même jusqu'à un point comme ça euh, assez assez important donc ça existe c'est pas du harcèlement sexuel, je mettrai jamais sur le même pied, mais les mêmes choses en fait arrivent, euh, arrivent là dedans et même après il y a une sentiment de honte que les gens ont à le dire. Donc là je le dis là maintenant, je donne pas les noms, mais peut-être un jour. Et, euh, et mais y a, il faut il y a un sentiment de honte en fait qui se fait qui se fait face à ça. La preuve j'ai pas porté plainte. Donc en fait c'est quelque chose qui se fait comme ça. Après c'est dur à prouver ce genre de. C'est dur à prouver, mais il y a des choses comme ça à dire et voilà j'en ai même pas parlé, c'était déjà il y a plusieurs il y a plusieurs années euh, maintenant. Donc voilà, voilà les petites choses qui peuvent faire peur. Je vais enchaîner plus rose, plus rose que des dessins de harcèlement, on va revenir à des trucs plus sales, plus... Ah non, il faut pas les faire. plus Je ne vais pas encore parler de script bash, on pourrait, mais dans la lignée... On verra après. Euh, dans la lignée de ce qu'avait dit Victor, moi ça m'a rappelé une petite anecdote très rapide, c'est euh, bah pareil, une, une salle serveur qui est quand même bien installée, qui est là pour épauler, il y a quoi, il y a une bonne quinzaine d'armoires quand même, non, mais elle est pas très grande, mais il y a quand même 15 armoires, il y a des bêtes disques, il y a plein de choses, ça tourne, c'est très bien, moi il se trouve qu'un jour, euh, bah, il, y a un, il y a un technicien qui vient intervenir, un technicien de chez nous, un hein, interne, qui intervient, il est dans la salle et puis euh, d'un seul coup, euh, grosse alarme, <rire> on ne sait pas ce qui se passe. Yeah, il y a de la fumée yeah, yeah. partout dans les bureaux, ça se propage dans les bureaux, ça se propage dans la salle de pause qui était à l'opposé euh, à l'opposé. On ne sait pas trop ce qui se passe, donc bon, bah, on sort, on va voir ouais, qu'est ce qui se passe. <rire> en fait, euh, il y a le système d'azote pour euh, anti incendie qui s'était déclenché. Donc on ne sait pas trop pourquoi. Bon, il s'est déclenché, et il y a de la fumée partout. Donc bon, C'est assez étonnant on ne faut pas rentrer parce que l'azote, on peut s'asphyxier et tout, donc on aère tout, on, on, on vérifie. Il euh, y a eu une coupure de courant, Bon, ben, soit il y a eu une coupure de courant, hein. bon, on, va aller, on va relancer les serveurs. Donc euh, toute une procédure, on y passe plusieurs heures à tout relancer. Assez ennuyeux comme situation. Et puis quand on lance tout, euh, quand on lance tout, ben, on voit qu'il y a plein de serveurs qui ne rebootent pas merde, qu'est-ce Comment... qui se passe un <rire> grand classique. Vous avez retrouvé quand même le, le collègue qui était dans la salle ah, Le ou... collègue oui, lui il est il sorti. Voilà. On l'a retrouvé, retrouvé quand on a... on, on l'a mis dans sorti, un, on l'a mis dans un lui, coin. Euh... On sait pas pourquoi quand il était là, euh, on se demandait est-ce que tu as allumé une clope, est-ce que tu as fait quelque chose ou non Bah juste il était là, ça a dû déclencher quelque chose d'une manière où il a dû avoir de la vapeur d'eau. Enfin, on, aucune idée de pourquoi ça commence à s'est déclencher, mais ça s'est déclenché. Et euh, donc on a deux énormes bouteilles de gaz euh, d'azote euh, qui se sont déversées en quelques seconde, je pense, dans la salle. C'est assez marrant. en tout cas, c'était marrant à voir, déjà. Mais il est mort, donc. Il est mort. Ce qui était moins marrant, c'est qu'en fait, ce système-là de de dégazage, et de d'extension des gaz, de plein de choses, bah en fait, le fait de décompresser rapidement un gaz, c'est bien, mais ça crée des ondes, des ondes de choc, des ondes mécaniques. La data exactement donc oh. ces ondes mécaniques qu'on appelle parfois aussi des ondes sonores <rire> et ben ça crée pas mal de vibrations dans la pièce et ces vibrations là bah ben, les disques durs ils aiment pas trop et donc on s'est retrouvé je sais plus avec entre j'ai plus le chiffre exact mais il devait y avoir moins de 100 entre 50 et peut-être 100 disques qui avaient sauté à ce moment-là, et donc bah, nos serveurs ne redémarraient plus. Il y a certains où le raid, bah, les deux disques du raid, ils avaient sauté. enfin C'est un truc cataclysmique. Notre euh, bête disque, euh, alors elle était par chance éloignée de la buse de décompression, mais on pouvait faire une espèce de, de map avec des cercles concentriques et voir que euh, bah, les serveurs qui étaient les plus proches du, de, de la buse, il ouais, <rire> y a une espèce de blast radius, un truc cataclysmique. Et donc bah, bah, là. Euh, quand vous avez un système de sécurité, testez-le. Alors certes, quand c'est du truc à base de bouteilles de gaz d'azote, c'est difficile à tester, mais, euh, mais bon, voilà. sachez-le. Ça peut faire ce genre de, voilà, de décompression d'un gaz rapide dans une petite pièce, ça fait sauter des, cerfs, des disques durs. Alors, vous, vous aviez un backer On a réussi à s'en sortir, ouais. bon, ça, ça a été. Mais, euh, mais ça demandait un peu de taf. Euh, la finalité de l'histoire c'est qu'on a appelé quand même, enfin, euh, notre DSI a appelé euh, les gens qui s'occupaient de ce système de sécurité là, et euh, bah, ils ont transformé les buses, et ils en ont mis deux ou trois, je sais plus, et puis ils ont transformé, enfin ils ont changé le type de le type de buses euh, pour que ça fasse moins de vibrations, et qu'il y ait autant de débit mais avec moins de pression, enfin je sais pas trop ce qu'ils ont fait, mais ils ont changé des choses. Voilà. Petite frayeur. Voilà. Euh, on va passer euh, peut-être euh, maintenant sur une partie plus développement, tu parlais de bash euh, tout à l'heure. Ouais. Euh, rentrons peut-être un peu dans, les, dans des scripts, euh, ça prendra peut-être même d'ailleurs un peu moins de temps. Des euh, bâcheries. Euh, moi je vais vous raconter le pire code que j'ai vu de ma vie, le pire, le pire c'est qu'il est open source. En fait ce code là c'est le code d'un driver Moxa, alors Moxa c'est la marque, c'est une marque taïwanaise qui fait des, euh, des, euh, des boîtiers... Euh, type euh, industriel, alors là, le, ce cas-là, c'est un boîtier qui transforme de, du port série en Ethernet. Et alors, cet Ethernet-là, après, il faut le retransformer en série sur le PC qu'on veut. En fait, ça permet d'avoir des ports séries de très très longue distance euh, via l'Ethernet, euh, en utilisant un câble, un câble Ethernet. Et donc, en fait, c'est des paquets IP. Donc, euh, le boîtier a une adresse IP, etc. Mais quand on arrive après sur le serveur Linux où on veut, il faut un module pour le transformer en nouveau port série, en hein, port série virtuel, qui est le port série à l'autre bout euh, de, de l'usine euh, là-dessus. Et alors, ça s'appelle euh, RealTTY. Et, euh, et donc là, je faisais le, le, le, donc on en avait besoin nous. C'était dans un milieu, dans un milieu, on avait besoin de ce, mo ce module-là pour récupérer les données. Et en fait, euh, j'ai un, un jour essayé euh, naïvement d'automatiser l'installation de ce driver-là et donc de le faire en paquet euh, Debian là, pour le coup. Mais voilà, en essayant de d'améliorer un peu les choses. Donc on y arrive un peu, on voit un peu comment ça s'en C'est du code C à compiler. Voilà, ça se passe très bien. Puis à un moment, on comprend pas euh, la moitié. On installe les scripts qu'il y a dans la doc, etc. Mais il manque quelque chose. Il y a quelque chose qui ne s'installe pas. Il nous manque des fichiers. Et en fait, on va voir un peu plus loin dans le code et en fait, quand on exécute le code C, en fait, ça, ça ça écrit des fichiers. En fait, on va voir un peu plus loin dans le code et en fait, il y a des systèmes shell dans le dans le code C qui font des échos avec des pipes dans, enfin avec des euh, avec des pipes dans un fichier et en fait, on a plein de code bash dans un code C qui est exécuté au moment au moment de l'installation. Donc, on a vraiment quelque chose, enfin vraiment le truc. Le pire du monde, je me suis arrêté là. J'ai dit à la boîte qu'on n'utiliserait plus jamais ce genre d'outil là. Et au final, on s'en est, est sorti euh, sans ça. Mais voilà le code le pire que j'ai vu euh, là-dessus. Donc, ce n'est pas ah que non, du bash, c'est bon. du bash dans du C. C'est du pour C qui génère du... du bash. <rire> voilà, c'est du C qui exécute. Euh, Bashception, euh, euh, j'aime voilà. bien. Voilà le code le, voilà le, code le pire. J'en ai vu beaucoup du code dégueulasse, mais celui-ci, c'est le pire. Je ne sais pas si vous avez euh, des bâcheries Vous euh... parler de... Bah... Si vous voulez j'ai encore une autre, une petite autre, alors c'est toujours dans l'automatisation, donc c'est dans l'automatisation d'OpenStack. Donc le but c'est donc d'avoir tout un mécanisme d'automatisation autour d'OpenStack et pour ça, souvent il faut faire des vérifications. Il faut voir si ce qu'on a fait c'est bien fait et donc pour pouvoir après aller se redéclencher, pour l'idempotent souvent des scripts. Donc pour ça il faut récupérer les informations. Bon OpenStack c'est une API on se dit bon bah le code c'est du code Ruby, le code Ruby va aller appeler l'API et comme ça on a toutes les infos. Puis on s'aperçoit un jour que genre, le code de l'API, il est mort et ça marche quand même. Il enfin, y a un truc vraiment, on ne comprend pas. enfin, Même, je crois qu'on avait installé euh, le strict minimum sur une machine et puis ça ne marchait pas. Ça disait qu'il manquait l'exécutable euh, de, euh, de, euh, de l'appli. C'était bizarre. Et en, fait, en diguant un peu dans le code, bah, on s'est aperçu qu'en fait, pour créer des objets Ruby, ça lançait les, euh, le, la ligne de commande. Euh, la ligne de commande, en fait, elle avait un, un pretty print, donc ça mettait des dièses, dièses, dièses, dièses, un peu partout, et des, bah, et des slash et des choses comme ça pour faire un truc joli. Et en fait, ils avaient créé un script pour parser ce pretty file et en faire un objet euh, Ruby à la place, qui après pouvait être manipulé. Et ça, c'était assez fort. Quand, on, quand je suis tombé là-dessus, je trouvais ça très, très, très beau. C'était très, très chiant. C'était imbitable comme code. Mais voilà, ça utilisait le pretty file pour créer des, du code, du code Ruby, euh, des objets Ruby. Voilà, voilà, ce que j'ai déjà vu euh, mal, comme comme dev. Si du code affreux. Je suis en train de réfléchir. Je... Sinon, moi j'en ai un. Ou est... peut-être bah, Un petit peu, ouais. Vas-y, vas-y, vas plus, ouais. plus, oh, plus dev. J'étais la plus dev. Euh, non, non, j'ai un exemple, mais c'était pas fait par moi, donc du coup, c'est bon, je peux en parler. Euh, bah, J'étais dans ma, toujours ma première entreprise et on gérait les factures. Qui dit ERP dit on gère de la commande à la facturation. Et il arrive que c'est décembre et qu'on va générer les factures de, de maintenance de l'année entière. Donc là, c'est le gros moment où, en gros, c'est euh, donnez-nous du cash, allez-y donc ces factures sont super importantes et il s'est avéré qu'on a refait le système de facturation qui était avant VB6 en, en C-Sharp euh, parce qu'on passait à des nouvelles techno parce que je vous laisse imaginer VB6 euh, je sais pas si vous avez connu mais c'était vieux de la vieille et, euh, et on était déjà en 2000 euh, j'ai peur de dire des bêtises, 2015, 2014 ah oui VB6 en, en 2014, toujours ça ça fait peur, déjà utiliser un ERP en VB6 ça faisait peur, mais bon bref on s'est dit on va basculer en C-Sharp Bon, jusque-là, tout va bien, test, euh, tout va bien, et on lance en prod. On génère les factures, on teste une ou deux factures, ça a l'air d'être bien, bah go, go prod, on les envoie, c'est parti mmh. Donc on fait ça, ben on va dormir, tout va bien, on était content, on s'est dit, ah, c'est bon, on l'a livré avant la deadline du je 31. Ça, je connais ça, <rire> je m'en prod, je m'en prod. Mais j'étais pas bourré. Ah, <rire> l'équipe était pas bourrée. Mais bon bref, on, on revient deux jours après, là la facture nous dit, c'est bizarre, il y a un client qui nous a appelé et qui valide pas le montant qu'on avait qu a, qu a mis sur la facture. C'est bizarre, on prend le fa la facture, on regarde en base et en fait, euh, ben, on sait pas comment et je sais même pas si j'arriverai à vous l'expliquer, parce que je crois que j'ai oublié, mais il y avait eu un random, il y avait eu un random sur le prix des factures, en <rire> fonction des clients. Donc <rire> c'est bien dire que... C'était <rire> une maintenance annuelle, normalement, qui devait se dérouler, euh, bah voilà, et le mec, il paye tant par mois, donc du coup, annuel, fois 12, tout va bien. Bah là, en fait, il y, y a des mecs qui devaient payer 1000 euros, qui avaient des factures à 34 000 euros. Tout va bien. Et vice-versa, tu avais des mecs qui devaient payer ça, euh, 5 000 euros de maintenance, ben bah non, ils avaient 300 euros. Donc, c'était un peu Noël pour certains et pas trop Noël pour d'autres. Donc, quand on a su ça, ben, on, on a eu très très peur. Donc, euh, ben, moi qui, qui devais gérer le projet, j'ai dit Merde, alarme, la alarme, la vite, en... est-ce que vous avez envie de toutes les factures Ben oui, ah merde. Ah. <rire> euh, bon, ben c'est merdique, on va envoyer vite un, un courrier, il faut faire un truc, quoi. Il faut s'excuser, il faut dire Ne prenez pas en compte le, le, le courrier, s'il vous plaît. Et en fait, je suis allée voir le, le DAF parce qu'il n'y avait personne qui bossait à ce moment-là de l'année. Et je vais voir le DAF et deuxième truc qui fait peur, il dit « Non, mais on va attendre que le directeur revienne. » Mais j'ai dit « Il revient dans quatre jours. » Il me fait « Non, non, mais on va vraiment l'attendre, on ne peut pas faire ça sans son aval. » J'ai dit « Mais attendez, les clients, pendant quatre jours, il va avoir des, des factures qui n'ont rien, rien, rien à voir et vous laissez ça. »« Oui, oui. » J'ai dit « bah moi non. » Donc du coup, j'ai envoyé vite un mail à la direction. J'ai dit « Fuck off, faut qu'on s'excuse, on régénère un truc et, et on corrige. » Et voilà, ça s'est passé en décembre et euh, on s'est fait bien taper dessus. J'ai dû présenter mes pleines euh, mes excuses. Même ma, ma chef l'a même pas fait. Hein. Ma chef s'en foutait royalement, mais euh, moi j'y suis allée Et euh, heureusement, nous n'avons pas eu de plainte et tout le monde a payé sa facture. Mais c'était quand même le d'abord. Est-ce qu'il y en a qui ont payé plus C'est ça qu'on veut savoir. <rire> Est-ce est qu'il y en a qui, ont, qui sont plantés et Qui ont, qui ont <rire> payé 34 <rire> pas. au lieu de ah. eh ben Même pas parce qu'on a fait ça bien. Euh, au ah, final, on a envoyé une... De... Euh, la fin d'année, justement. Ah, joli. 13e mois. Bah, je pense qu'ils ne l'auraient pas donné quand même. <rire> mais non, voilà. Tu me fais une carvielle à l'envers. c'est ouais, bah <rire> une carvielle à l'envers. Eh, euh, comme si aussi comme ça redonnait l'argent quand tu euh, quand ah bah avait ouais. trop. C'est enfin, génial. Qui a déjà redonné du fric quand, euh, quand on se plante, euh, que la personne elle se plante euh, dans la monnaie oh, Tu quoi dis quoi. tu paieras moins l'année prochaine, on ne te rend pas de sous, mais... Ouais, Après oui, ça... karma, hein tu sais, euh, karma is a bitch. Hein mmh. Non te, tu, tu sais pas que si tu fais de la merde, et ben le karma va te rattraper pour te faire payer Faire non. bouffer ta merde. <rire> <rire> bah, sauf si tu retournes pas dans le même magasin, en fait. Où, voilà. Mais, euh, mais ouais, moi, j'ai euh, deux, trois trucs, euh, mais plutôt côté, euh, côté infra, en fait, euh, côté ops, des choses qui me, qui me sont arrivées. Alors. Euh, moi, notamment, il y en a une euh, où en fait, euh, quelqu'un part de l'entreprise, donc tout était bien automatisé, euh, c'est vraiment une anecdote super rapide, mais pour vous dire euh, comment c'était. Quelqu'un part de l'entreprise, quelqu'un assez important quand même dans l'infra. La personne part de l'entreprise, donc euh, son compte est retiré de l'automatisation, donc il est supprimé partout parce qu'on ne veut pas que la personne euh, puisse se reconnecter, bien sûr. Normal. Et puis, euh, et puis ça foire sur certains serveurs. On fait bah mince, pourquoi ça foire, on va, on va diguer un peu. Et là, en fait, on s'aperçoit que sur certains serveurs, le compte n'arrive pas à être supprimé. On digue un peu plus, on essaie de voir, on essaie de le faire à la main, on use ordel, tout ça. Puis là, on dit non, non, euh, le compte peut pas parce qu'il est utilisé. Ah, pourquoi On digue un peu plus et en fait, il y a des screens de lancer, Screens de lancer en background avec qui lance des trucs, on sait pas quoi. Et en fait, on a mis plusieurs jours avant de le supprimer parce qu'on ne savait pas ce que faisaient ces screens et on a eu peur. Que les screens euh, fassent tourner la prod en fait. Mode Shadow quoi. Voilà que y a... continue à faire la même chose parce qu'on qu'il y, y, y ait quelque chose. bah ouais mais parce qu'il y avait on savait pas si avait... ces scripts là ne faisait pas tourner des scripts importants, des choses importantes de la prod, etc. Et donc on a mis plusieurs jours et en fait on les a retirés un peu en mode yolo en se disant bon si, bah, ça, si ça gueule pas c'est si ça gueule pas, pas c'est que c'est bon et on l'a fait et euh, parce que il y avait des screens qui tournaient en prod ah. euh, en prod aussi. Donc voilà moi un sympa. petit truc euh, un petit truc qui me qui me soit arrivé euh, qui me soit arrivé là dessus. Victor, tu avais un truc à dire aussi sur ouais, du code. Ouais, moi c'était sur la partie dev du coup, je reviens mmh. sur la partie vas -y, vas -y. dev. Mais moi euh, euh, bon, le pire code que j'ai vu, bah, c'était dans ma première boîte aussi, comme comme Estelle, mais c'était il y a quelques années en arrière déjà. Vous avez du VB6, du VB4 Non, non, non, du, du PHP. 3, du VB... PHP. Crystal Report. PHP et euh, je crois qu'à l'époque c'était déjà PHP5, mais c'était écrit en PHP4, donc c'était du PHP4, donc c'était déjà vieux à l'époque. Et c'était euh, dans cette boîte-là, euh, je m'occupais notamment euh, de euh, gérer la, de la, VOIP, de la VOIP avec du Asterisk, pour ceux, qui, ceux, et, ceux et celles qui connaissent. Ouais, oui, évidemment. Ça fait rêver. Et Obelisk <rire> On l'a jamais, faite. Pour oh, la bon. jamais fait celle-ci, celle-ci elle a jamais été... J'ai jamais faite. Euh, et, et donc ce code, euh, c'était une, une interface qui permettait d'administrer de l'Asterisk euh, en web, euh, voilà, avec une web UI. Avec du PHP 4. En PHP 4. C'était un code qui avait été écrit, évidemment, totalement non versionné, hein, pas de git, rien du tout, ça aurait été trop facile. Euh, donc tu te retrouves avec ce truc-là euh, sur les bras et euh, tu t'essaies de, de, de gratter un peu des infos. Et en fait, tu te rends compte que c'est du code qui a été écrit euh, par des potes euh, du, du patron euh, qui, euh, qui ont fait ça un peu en mode en mode, en mode yolo, voilà, juste pour... Euh, pour le plan, just for fun. Ouais, just for, fun, just for, uh, just for euh, avec euh, tout un tas de, de trucs dedans, euh, du, du, une lib euh, PHP, PHP pire ou Père, je sais même comment on dit PHP peer, un truc, euh, une espèce d'extension de PHP pour, euh, pour faire tout un tas de trucs à l'époque qui n'étaient pas en directement dans PHP, sachant que la, la version de la lib euh, qui était utilisée, c'était une une déjà à l'époque une vieille version, Évidemment, euh, elle, était elle était modifiée, patchée, euh, patchée n'importe comment. Dès que tu touchais, dès que es touché à une ligne de conne à un endroit, ça pétait tout le reste. Régression. Régression, il ouais, y avait zéro test. Il y avait, y avait vraiment que dalle. Et c'était l'enfer. Et, Et ça, vous le vendiez Et ça, alors oui. <rire> le pire, c'est que on, non seulement on le vendait, mais euh, on le vendait à des euh, clients euh, directs de, de, de cette boîte là où, où j'étais. Et on le vendait aussi euh, comme solution revendeur <rire> en marque blanche. En marque peu... blanche, c'est-à-dire oh, que on vendait à, à des personnes, à des à d'autres boîtes qui faisaient euh, un peu du business comme nous. Euh, de la merde de à la vendre. Merde. <rire> et, euh, et, et eux, la version que eux, que eux avaient euh, tournée sur des serveurs auxquels nous on avait accès. Euh, ben, cette boîte-là, enfin la boîte où j'étais avait accès. Pour euh, pouvoir pousser la nouvelle version du code, en simp et simplement ce qu'on faisait, c'est qu'on changeait le logo à la main euh, en statique dans le code. Donc tu te retrouvais avec des, des et puis du, évidemment, ce qui se passe, ce qui devait se passer, c'est que tu te retrouves avec des versions qui sont toutes complètement différentes un peu partout. Euh, donc c'était complètement what the fuck, c'était. C'était franchement immaintenable, c'était c'était l'enfer, voilà. C'était. Euh... Mais ça fait des souvenirs. Et j'ai bossé là-dessus pendant euh, pendant pas mal de temps euh, et avant que je parte, j'avais entamé un projet de refonte complète de ce truc-là, from scratch, parce que à un moment j'ai dit à mon boss, non mais écoute, euh, faut arrêter les faut arrêter les conneries, faut faut, faut, faut, faut refaire depuis le début. Bon, j'ai jamais mené le truc au bout parce que j'ai pas eu le temps, mais euh, mais c'était c'était l'enfer. Mm. Moi j'ai des histoires aussi euh, sur les projets. Euh... Moi moi moi. Parte, vas-y. Moi oh, allez, on les. Bah part. côté hops. Côté Ops, euh, juste un petit, euh, petit aparté sur euh, les pratiques des SS2i. Alors ah. les pratiques des SS2i, on peut dire beaucoup, beaucoup. Il ah, y a plein on de choses à 3, dire. Alors je dis, ouais, au oh, moins. Euh, donc c'était il y a pff, des années et des années maintenant. Vous savez quoi, ça fait, quoi ça fait 7, 8, 8 ans. 8 ans que je bosse, 9 ans, je ne sais plus. En fait, 9. vous êtes vieux. Non, je oh. Non, ça fait 9 ans, oui. 9 ans, donc voilà, c'est de l'ordre entre 6 et 9 ans. Euh, ouais, ouais, donc les SS2i, sachant que pour tous les futurs diplômés et futurs euh, <rire> juniors des SS2i, sachez que à partir du moment où vous posez le pied en SS2i, vous êtes expert pas en interne mais en externe. Vous êtes oui. peut-être pas vous êtes grand vous êtes junior. Comme un expert. Vous êtes, voilà, vous êtes expert dans une technologie, dans un savoir-faire, dans un langage. Dans Surtout ça. celui que tu mets à la fin, là, la technologie que tu veux même pas avouer toi-même que tu en as fait, ça. mais de Voir ça, même es la expert. technologie que tu découvres, que c'est oui, la première fois que tu la vends arrive, dans la ça. société. Oui. Voilà mon cas particulier. <rire> Donc, j'ai enfin, plusieurs cas même de ça. Tu étais euh, expert en quoi J'étais expert par exemple. Alors, la messagerie, c'était mon domaine. Donc, j'étais forcément expert à ce moment-là. Même si j'avais que ah, deux as ans. Ah, du Zimbra, c'est ça, ça Et ouais, ah, Zimbra putain. Collaboration Suit. Je, je partage ton, ta douleur. Ouais, non, mais c'était bien, bien Zimbra à l'époque. Non, euh, ça a euh, été racheté. Euh, ouais, bon, J'en ai, ai euh, fait avant de ça Après, moi. ça a été revendu, re-racheté. Bref. Euh, non, non, non, non. Je ne sais pas si vous connaissez... Euh... Chibolette. Le progrès <rire> Chibolette. <rire> Mais qu'est-ce que c'est que ce nom <rire> C'est open source. On dirait un nom complètement random. Non, On dirait le nom d'une saucisse Un nom babylonien <rire> ou hébreu, je sais pas trop. Euh... Tiens, on va faire une chiboulette. Euh, Et je, en crois barbecue, que euh, je pense que c'était euh, une blague. Braise, un euh... peu de chiboulette pour assaisonner ton plat. <rire> <là>. <rire> <C 'était... Non. rire> je pense que l'origine des mots doit, pas... doit être assez, assez proche. Ouais, on, on, a est trouvé... fait... on a toujours trouvé des mots comme ça. Mais voilà, donc c'est un projet qui fait de la fédération d'identité du SAML. C'était hyper moderne de... il y a six ans quand on Avec faisait du SAML. Waouh ouais. wow, les... La fédération d'identité, les DSI, ils ne connaissaient pas ou ils connaissaient à peine. Et, euh, et donc, bah, ok, on, ils connaissaient Carberos, ils connaissaient l'AD, et puis bah, ils connaissaient les serveurs Linux, il fallait bien les connecter. Alors, comment ils les connectent Eh bah, bien, nos super commerciaux de génie, ils ont dit, bon, bah, nous, on va le faire, quoi. on n'est pas cher, on va le faire. Et puis, bah comment on va le faire bah, oui, qu'est-ce que tu poses de questions, toi Comment Comment Alors, On va le vendre. C'est surtout combien, c'est pas comment qui compte. Et après on envoie l'expert. Et après ah, oui. on envoie l'expert, sauf que l'expert il est prévenu 24 heures avant hey, hey. qu'il y a un contrat à remplir et que c'est pour ta gueule. Donc c'est surprise, c'est euh, ouais, euh, faut que t'ailles euh, machin, crédit du nord de je sais pas où, du nord et du sud en même temps. Faut que <rire> t'ailles faire ça. Et toi tu pleures, tu pleures, tu passes ta soirée à lire Google toute la nuit. Mais je te rappelle que je crois qu'il te soit aussi arrivé que tu sois allé dans une mission, tu ne savais même pas pourquoi. Ah non, j'ai eu pire. Donc ça, bon voilà, donc tu t'en sors. Et euh, honnêtement, je ne sais pas comment j'ai fait. À la fin, j'avais un prototype qui marchait. J'ai dû y passer une semaine ou une semaine et demie. Parce que bien entendu, si c'est pas cher, c'est pas long. Voilà, donc euh, tu passes quelques jours, tu sues des larmes de sang et, euh, et, et à la fin, ça marche. Donc j'étais très content de moi, mais j'étais ah bon très, très, très fâché avec ma société. Bon, ouais, je ne sais pas si on a peut-être tous connu ça, des commerciaux le... qui vont... dire Il y a le cas 2 où tu dois aller faire, euh, t'es pas codeur hein, mais bon tu connais un petit peu, tu dois aller faire de l'analyse de profonde de code pour savoir ce qui ne va pas euh, et tout. Ok, pendant trois mois, ok, à Lyon, on... ouais, pourquoi pas. C'est bien Lyon. C'est bien, Lyon. ouais j'ai appris, je connais des bons restos maintenant, enfin, ça fait des années que je suis pas allé maintenant, bon. à l'époque j'avais mes petites adresses. <rire> Euh, Qu'est-ce qu'il y a eu d'autre euh, J'ai eu le SAML, j'ai eu l'analyse de code PHP euh, débile, que je connaissais pas le framework, que, que j'ai dit, ouais, oh, là, je pense qu'il y a quelque chose. Mais en fait, euh, des fois, pour partir dans le sud, tu partais le dimanche en voiture. Ah oui, euh... oui, oui, oui, Ah oui, non, mais alors, dans les pratiques débiles des SS2I pour nos futurs euh, jeunes diplômés et juniors des SS2I, il y a aussi le fait que euh, bah, on vous prévient. Euh, Genre le jeudi que ou le vendredi soir que en fait le lundi bah, vous vous retrouvez, je sais pas, à Hague ou, ou au fin fond du Larzac, c'était pas le Larzac, c'était le plateau, le plateau des mille vaches, un truc comme ça, à faire euh, de l'installation de messagerie ou ah, pire encore, pire encore, vous devez installer un serveur et le, vous arrivez dans les locaux, vous faites bah, le serveur, il est où Et ben bah, là, on vous pointe le doigt, il y a un carton par terre. <rire> Et le serveur il est dans le carton, donc il faut ouvrir le carton, poser le carton sur la table, mettre le serveur sur la table, tout faire de A à Z, enfin, que des trucs absolument mais que vous, enfin j'ai jamais vu ailleurs que dans ça ce va, genre de... Hein. Enfin, ouais, ça va, besoin d'aller à mon galet, enfin c'est déjà ça. j'aurais pu. Mon galet. Bon, ah, ah la elle ah, ah, ah, oui, ah, oui, <rire> est ah, oui, trop la oui, je... moi, trop jeune. C'est la rue, euh, c'était très. C'est la rue du revendeur. Ouais. Bah, Il y a, Internet, y, a Internet. y a Internet. Mais dans les débuts des années 2000, fin des années 90, début des années 2000, surtout le début des années 2000, c'était la rue. Où tu allais acheter ton matos. C'était voilà. ah. la rue du matos à Paris euh, qui était. Euh, C'était. Euh, par les Chinois. Voilà. Et, euh, et donc il y avait toutes les devantures avec euh, tous les prix et aller chercher des devis, etc. C'était la, la marketplace avant l'heure. quoi. Voilà, c'est ça. C'était le avant Amazon. Le Amazon. Euh, euh, et donc il y avait des sites même de référencement, des prix, etc. C'était le On pouvait comparer les prix de toutes les boutiques de la rue Mongalais. C'était dingue. On se faisait une petite checklist. On allait acheter. C'est le shopping, c'est la rue shopping. Il y avait un surcoût à Côté, ah, fin, ouais, ouais. Euh... ah ouais, c'était la grande époque du surpouf, ah, je... oh là, là. Je connais pas mon dieu, mais là ça fait peur parce qu'on est vieux en fait, c'était ah, le, ouais, ouais, ouais. le Halloween, merde, on est vieux. Ah ça existe encore, Rue Montgallet, moi j'ai euh, <rire> un, un <rire> truc <rire> sur, les, sur les déploiements, donc as parlé tout à l'heure des déploiements quand l'application elle est in-house, complètement random, etc. Moi même sur des logiciels open source, je peux voir vous dire, quel est le pire que j'ai vu Normalement, vous vous dites, bon, lui, ben, logiciel open source, euh, on le fork, euh, on le met en interne, on, le, on fait notre petite branche, on fait notre développement et on fait des PR de temps en temps. Voilà, un workflow complètement classique là-dedans. Là, non, moi, j'avais une boîte où le workflow, il était celui-ci. Les développeurs devaient faire des blueprints pour demander est-ce qu'on a le droit de développer à la communauté. Une fois que la blueprint est validée, on a le droit de développer euh, la, la fonctionnalité. Une fois que la fonctionnalité est développée, elle est poussée à la communauté. Une fois qu'elle est poussée à la communauté, elle est réalisée un jour. C'est-à-dire que le, la, la, la PR est mergée euh, dans une branche backportée ou quoi que ce soit. Mais ça, c'est la communauté qui gère. Une fois que c'est réalisé avec une version, euh, je ne sais pas, euh, 1, 2, 5. Euh, là, on a une entreprise externe qui la package, parce que le package, elle, toute la CI est fait par une entreprise externe. Une fois que cette entreprise externe l'a package elle l'envoie par mail dans un zip, les paquets Debian, euh, à une autre équipe. Donc là, j'ai parlé tout à l'heure de l'équipe de développement. C'est envoyé à l'équipe d'intégration. Enfin, qui ne s'appelait pas comme ça à l'époque, mais ça a envoyé à l'équipe d'intégration. Cette équipe d'intégration les met sur ses repositories d'artefacts. Elle, euh, des fois, donc, ah oui, entre-temps, euh, ils ont rajouté des patchs dans les repositories, de, dans le paquet Debian, parce que sinon, c'est pas drôle, les paquets Debian, il faut toujours rajouter des patchs. Donc après, euh, c'est fini comme ça. Après, ces, ces paquets-là sont installés via l'outil d'automatisation sur les serveurs. Et des fois, quand il y a un bug critique à corriger, les patchs sont faits via la ressource patch de ce logiciel d'automatisation. Donc en gros, quand il y avait un problème qui arrivait, des fois, le support venait et disait, euh, on comprend pas, il euh, y a tel bug, Il venait voir les devs. Normal, c'est les devs qu'on va voir quand il y a un bug. Bah, les devs étaient incapables de savoir le code qui tournait. Puisqu'en fait, entre le moment où ils avaient fait leur PR, le temps où la communauté l'avait réalisé ou pas, euh, le, le, packaging, le packaging avait été fait sur quel tag, quelle branche, etc. Impossible de savoir. C'était un Git quand même. Hein. Voilà, etc, etc. Et voilà le workflow qui était utilisé. Ce qui fait qu'en fait, donc, ils étaient tous dans la même boîte, mais ils étaient tous en fait euh, complètement séparés. Et en fait, il y avait une porte battante entre les deux équipes, entre l'équipe qui était l'équipe d'intégration, celle qui installait, et les mêmes l'équipe d'ops et l'équipe de développement. Et donc c'est pour ah, ça que le vrai silo physique. Vraiment le ah, ouais, silo ouais. physique avait une porte battante. Ne parlez de... pas des hein, s'il vous plaît. Voilà. <rire> interdit. Voilà, euh, et, et oui c'était devops. Euh, devops c'est un mot euh, non mais de toute façon ça rien on le fait depuis le début. Euh, voilà on a mis de l'automatisation. Il y a des ops. Il parle pas mais c'est pas grave. Ouais. Euh... Non mais c'était il y avait des devs et des ops. C'est devops. C'est devops. Ah et oui. Il... Ah, Vas-y moi il faut que j'en sorte une comme ça. Je me souviens que crois que j'étais avec toi, Bart. C'était en 2012 je crois. On était allé un de recrutement à, à montparnasse et euh, qui était organisé je sais plus par qui mais vraiment enfin un truc du début bah, c'était ouais. le premier remix de job sales, ça. Euh, Remix Job Salon. C'est ça, ça. Ouais. exactement. Bravo. Je suis allé voir une boîte qui faisait je sais plus quoi. Et on a croisé mon... Corben ce jour-là. Voilà, c'est <rire> ça. C'était Corben qui, est, qui était là. Je crois que c'est pour ça qu'on connaissait. Ouais, ouais c'est pour ça qu'on y allait. Et, euh, et en fait, on va voir quand même une boîte en disant Bon, bah voilà, on va changer. Je vais voir une boîte qui faisait du PHP, sans doute. Un... Vous avez cité le, le PHP en 2000. Ah, bah c'était ouais. populaire une Moi époque. Moi, j'en ai non? fait aussi, mais. Euh... Moi, j'aimais pas. Mais voilà, c'était l'époque. Et en fait, je suis allé les voir et genre. Et montré. Moi, il y avait DevOps, voilà, je venais d'entendre ça, donc ça faisait pas longtemps que euh, c'était... Euh... Mais je l'ai mis sur mon CV, en mode, bah, c'est un peu ce que je faisais, j'étais déjà dans la CI, je faisais déjà pas mal de choses comme ça. Et en fait, les gens m'ont dit, bon, bah, enfin, cool, le DevOps. Euh... Et j'aurais fait, mais ça veut dire quoi pour vous, DevOps Ah bah, c'est simple, tu vas faire du PHP et tu vas faire du sudo apt-get install. T'es DevOps c'est <rire> voilà, wow. ça la définition du DevOps le début du DevOps, c'était génial. Ah ouais, c'était. je pense qu'il y en a des gens, ils le pensent encore, hein, oui, sans oui. le dire. Oui. Bah, mon ancienne boîte, ils ont pris l'équipe Ops et ils ont fait bah, ça y est, vous êtes DevOps c'est du rebranding. Euh, et en plus, on en parle souvent dans le meetup. Ouais. Et moi, j'ai vu aussi, dans la même année, des gens qui étaient adminsistes, qui sont rappelés DevOps, et le jour où je suis arrivé, genre une semaine avant, ils ont été renommés SRE. Ça n'avait pas bougé. Là, exactement le la même, même chose. Post, la même mission, la, le la même, même taf. La même taf, tout pareil, tout pareil. Ouais, ouais. Mais maintenant, on était SRE. Parce que « Ah bah, faut bien recruter, ma pauvre dame. Comment, euh, comment tu ils... recrutes si on n'est pas sérieux C'est honnête, quoi. Ah, enfin, c'est honnête dans le, du point de vue du recrutement. Comme ouais, ça, il fallait euh... quelques coups à boire pour l'avoir eu, cette réponse-là, au début, ouais. c'était euh, <rire> pas ça. Entre ça ou mettre Kubernetes sur ses fiches de poste Oh, mon Dieu. Ah, oui. Non, sur les fiches de recrutement, mettre Fiche Kubernetes. Fiches de recrutement. Fiches de recrutement, d'avoir Kubernetes, c'est de s'en apercevoir euh, dans, un, dans un salon de recrutement. Que c'est euh, une techno bannie. <rire> que c'est une techno, euh... Over my dead body ». Et donc de faire corriger le truc au stylo par tous les, <rire> par tous les recruteurs qui doivent se taper tous les flyers <rire> en fait, et, et un flyer marqueur noir, un noir. Noir. mettre le clair. coup de marqueur noir sur tous les flyers pour masquer Kubernetes, c'était très très très très fort les jours-là. Oui, ouais, bah, on a bien rigolé. Ouais, c'est clair. <rire> Mais c'est les technologies, voilà. Oui, bah, si on vient dans les technologies comme ça, dans le choix des technologies, moi j'ai quand même eu un moment, j'ai remplacé un script bash. Qui était dégueulasse, un script bash en plusieurs fichiers, plus de 400 lignes de code, ça paraît pas beaucoup, mais 400 lignes de code en bash, en avec bash, des fonctions, euh, etc. C'était vomit, hein. voilà, vomitif, ça pétait tout le temps, d'ailleurs ça pète encore toujours, mais bon. Ah, C'est encore vrai. en prod c'est encore en problème mais je l'avais changé en me disant bon bah voilà il y a Go il y a go, là, toutes les fonctions qu'on fait on fait de l'OpenSSL on fait des choses comme ça donc je l'ai remplacé entièrement par un script en Go j'ai remplacé par un script en Go et je l'ai réécrit j'ai réécrit voilà feature voilà c'était exactement les mêmes features je n'ai ouais, rien coup, changé ouais. c'était exactement pareil j'étais avait atteint 40% de couverture de test je suis pas développeur moi 40% j'étais ultra fier de moi. en plus j'arrivais à tester toute la partie OpenSSL j'étais vraiment ultra fier j'arrivais à décompresser passer bah, de 0 à 40% voilà c'est ça et en plus ça un peut, truc fin, et un bien truc bien et un truc euh, genre en un seul fichier avec un code etc. J'avais même mis ça sur un GitLab, j'avais fait tout le processus de CI un peu en loose d en rajoutant des runners dans vos trucs, parce que c'est interdit GitLab. Là, c'était déjà, on est encore dans les technologies, ah, mais tu la Ninja IT, le GitLab. a euh... utilisé le GitLab pour ajouter des runners sur une machine qu'on avait du Kubernetes, qui est interdit aussi. Mais bon, j'ai utilisé les machines de le le Docker. Le mec, il est dans l'interdit de Azure. Ah ouais, non, mais voilà, le Shadow. Et j'ai réussi à créer des comptes, euh, parce que bien sûr, pousser sur un Nexus, c'était toujours avec l'utilisateur Super Admin. Hein. Donc j'ai créé des comptes amoindris de services dans le Nexus pour pouvoir pousser depuis la CI. Donc en gros, j'avais un processus complet de CI CD dans le Nexus. De mon petit outil, j'étais ultra fier, tout ça en une journée, vraiment j'étais ultra ultra fier, je suis allé présenter ça, parce en fait des gens ont commencé à voir qu'il y avait un repo qui traînait dans un coin, donc on m'a obligé de le présenter, je l'ai présenté devant tout le monde en disant regardez voilà, feature complète, c'est pas fait pour être poussé, c'est un truc d'ailleurs ça n'a pas le même nom pour que ça remplace pas, la première réaction que j'ai eu, un silence, premièrement, deuxième réflexion que j'ai eu c'est, euh, ah non mais on va pas utiliser Go, va falloir installer sur tous les serveurs, Comment dire que Go, c'est du single binary et qu'il n'y a pas besoin de l'installer Mais bon, voilà la première chose qu'on a eue. Et la deuxième chose que j'ai eue, c'est quelqu'un qui a sorti son PC portable, est allé sur une page du Wiki interne, l'a tourné et dit « GoLang, c'est pas dans la liste des technologies acceptées dans la société » donc fuck, off ton... et donc, fuck off, on va rester sur Bash, j'ai pas eu la réflexion de dire que Bash n'était pas dans les technologies acceptées dans la société, euh, ça, il n'était pas dans la liste je crois qu'il a été dû être ajouté après parce que j'ai commencé à en parler et les gens se sont dit merde faut changer la loi a posteriori pour pas qu'il y ait un truc comme ça mais voilà donc en gros il y a le toujours ce script shell, alors sachant que maintenant le script shell appelle du Ruby en plus euh, qui doit appeler aussi d'autres librairies en C après, enfin il y, y a tout un b... qui appelle d'autres commandes du système etc un truc très, très bon. la secrète sauce. C'est une secret sauce que, que, que personne ne veut voir, mais qui est là et qui pète assez régulièrement. Ah oui, le code de ce script shell est dans l'organisation le, le, d'automatisation en code git. Et donc, il n'est pas versionné. C'est-à-dire qu'il en fait, est réalisé en même temps que le code d'automatisation et il n'a pas sa propre cycle de vie. Donc, ce qui fait que des fois, on poussait des codes qu'on n'avait pas, enfin, pas à tester. Il n'y a pas de test, enfin, etc. Voilà le, le, la chose qui était, euh, qui était assez mignonne là-dedans. Est-ce que vous avez encore d'autres euh, On arrive. Euh... J'en ai une mignonne toute ah, une courte euh, qui parle de fesses. Euh... Ah, ah, ah, pour finir ah. ah, de la fesse. Euh, euh, J'étais dans toujours ma première boîte. Hein, c'est bizarre. Je vais vous parler que de ma première boîte. J'ai l'impression que c'est le pire qui soit arrivé. C'est toujours dans ma première boîte. <rire> Attends, après, <rire> elle a fait deux boîtes, donc euh, la deuxième, ah, c'est celle quatre. de maintenant. Ouais, ah, quatre. Alors, euh, il, pas, il est pas, n'est bon pas mauvaise langue. pas là. là. Euh, non, non, c'est très court. En fait, euh, avec des, des, des, avec les des gens chasse. de mon équipe... Non, euh, pas, pas de suite, pas de suite, c'est à la fin. Euh, avec les gens de mon équipe, on, on a vu qu'il y avait des, des backups de la base qui n'étaient pas, pas faits tout le temps. Quoi. Normalement, ça devait être fait. On avait une politique tous les jours, etc. Toutes les semaines pour autre chose, etc. Et on a vu qu'il y avait des trous dans les backups qu'on avait le moment où on voulait les remonter. Donc, on s'est dit, merde, peut-être un problème chez les autres donc, on va les voir et on leur dit Bon, bah écoutez, les gars, il à, enfin là sur, on a des problèmes de backup, il y, a, il y a des trous, et du coup, si un jour on a des problèmes de facture, par exemple, euh, si on veut faire, faire un petit rollback, ça, ça, ça va chier. Donc, ils ont dit Ouais, pas et de après soucis. Après ton incident euh... bah C'était juste avant. <rire> Donc, euh, il valait mieux qu'il le répare. Euh, bon, ils ne le savaient pas encore. Et du coup, euh, ils ont été très sympas, ils ont regardé. Le mec, le lendemain, euh, est allé voir euh, dans, sur les machines qu'est-ce qu'il y avait, etc. Et. Deux heures après qu'il a fait sa petite intervention, puis vous, plus de RP, plus rien. En prod, ça ne marchait plus. Et donc du coup, panique, panique, tout le monde, « Mais hey, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe » L'après-midi, on n'arrivait pas à le remonter, on ne savait pas qu'est-ce qui se passait. On ne savait pas pourquoi, il y avait un serveur qui avait tombé, mais on avait dû... Fin n'arrivait pas à savoir. Donc du coup, ce qui avait été fait, c'est qu'à l'entrée de la boîte, à 14h, il y avait un mec qui avait écrit de l'infra, euh, le, le logiciel ne marche pas, euh, veuillez ne pas vous connecter, nous vous écrirons un mail. Euh, et en plus, ce qu'on ce qu ne savait pas, c'est que ça avait aussi péter toute l'infra. Les mails ne marchaient pas, ne fonctionnaient pas, du coup, ils nous avaient envoyé des textos, enfin, c'était l'horreur. Un mec bourré, il a dû faire une update. Il a coupé le screen ou tourné la page. <rire> voilà, le screen. Eh bien, vous savez quoi, l'après-midi, on... On se dit, mais c'est pas possible, on va revoir un sale serveur, il y a un problème. En fait, l'OPS en se tournant ou en faisant ah. je sais pas quoi, avait débranché la prise avec, avec ses, ses fesses. <rire> Femme de Exactement. Exactement Donc il avait tout coupé et ça nous a fait perdre une demi-journée parce qu'on n'avait pas les backups de, de prod, voilà voilà Donc imaginez les appels clients qui ont été perdus, les saisies qui ont été perdues, les Sympathie, factures, ça. la compta, voilà tout ça pour une histoire de fesses. C'est pas mal, c'est pas mal. Ouais, bien moi, amené. Moi j'en ai des, des, petites, euh, des petites marrantes, euh, des choses que j'ai déjà vu, mes yeux vus. Ça c'était quand j'étais presta J'ai entendu, moi, je faisais une présentation euh, sur, je sais plus, du déploiement logiciel, ou, enfin, ou, ou, un logi ou non, sur une API je crois. Et puis à la fin, euh, je fais une remarque, ou non, c'est quelqu'un qui faisait euh, une présentation, à la fin je fais une remarque, je vais mais, mais euh, votre application, euh, c'est bancal, c'est pas tout factor et là, euh, tout mon auditoire de SRE, c'était des, des SRE, des DevOps. Ils me regardent. Là, j'ai l'impression d'avoir dit un gros mot. Je fais, bah, 12 Factor. Euh, c'est 12 Factor, quoi. Euh, Google it. Quoi. Et ils me font Mais c'est quoi 12 Factor Ça sert à rien. D'où tu sors ça et, et J'avais l'impression d'être Frankenstein au milieu. C'est quoi pour les personnes qui ne connaissent pas tu ah, ne en fait, connais pas, toi, tu, tu es un développeur Le 12, 12 facteur, eh, en fait. Je ne sais plus, mais c'est 12, c est, c est 12 facteurs c est, c est... À, à mettre dans ton application pour pouvoir la déployer facilement dans bah, tout ce voilà. qui est cloud. Okay, okay. Ça a été fait au début pour tout ce qui était dans le monde des Roku. Euh, et après, ça s'est mis maintenant. Euh... Ah oui, donc en fait, c'est connu, les gens qui ne connaissent pas, d'accord. C'est connu, ça, ça n'existe ça <rire> pas. Les gens qui d'accord. Non, non, mais ok, enchanté. D'accord. Moi, ce que j'ai eu, petit truc dans les types de formation, c'est bien pire. Je faisais de la formation et je vais dans une boîte et on leur met un processus avec du SVN, avec du, du gestion de source, sachant que Git existait déjà. On... mais euh, j'y Et d'ailleurs, j'étais allé avec un de, mes, euh, un de mes stagiaires qui était avec moi et qui me disait « Pourquoi tu fais une présentation SVN Il y a Git, fais leur choix. Calme-toi, tu vas voir, on va déjà faire SVN. » Et là, on fait une présentation comme ça à des gens qui sont managers dans l'informatique, mais depuis euh, 20 ans, enfin quelque chose comme ça, même plus. On fait la présentation de SVN, donc les tags, comment ça marche, le code, comment ça marche, etc. Et puis la présentation se fait, ça dure un, une heure, quelque chose comme ça. On essaie de faire quand même quelque chose d'assez interactif euh, et tout. Il a pas tant de choses à dire. On n'a pas manipulé parce que ce n'est pas des gens qui allaient manipuler. Puis à la fin, personne arrive vers nous. On est en 2011, 2012, hein, quelque chose comme ça. La personne arrive vers la personne arrive vers nous et nous dit et, et nous se retourne. Et nous dit bon, vous êtes bien gentil avec ce que vous avez fait là. Mais en vrai, personne n utilise ça. <rire> Voilà, on est en 2012, on parle de SVN, euh, je trouve ça, je trouve ça très bien. Et en fait, c'est vrai, autour d'eux, personne ne l'utilisait. Quand on était allé dans un de leurs prestats qui connaissaient, ils connaissaient en fait, ils avaient un serveur, enfin euh, en fait, ils avaient une machine, un PC qui tournait dans un coin avec un Samba, enfin, un, un Windows Share qui tournait. Et en fait, le code était euh, était sur un Windows Share. Il était partagé, Underscore 1, Underscore V2. Euh. Ouais, oh, voilà, okay. complètement, ouais. des dossiers comme ça. Et donc, quand je leur ai parlé d'SVN, mais ils étaient ultra contents qu'on leur parle, mais c'est juste qu'ils connaissaient pas. Et l'application était faite avec, vous savez, le truc avec des femmes euh, dénudées Win dans le Dev. magazine. avec qui est de Castellolaise, ah à côté de Montpellier. D'accord. Enchanté. Il y a ben des choses bien à Montpellier, il faut venir <rire> euh, voir des il... femmes à poil euh, ah oui. sur Windev. J'ai essayé de travailler dessus parce que j'ai été obligé, tiens, d'ailleurs. Ah, t'as euh... vu des filles à poil hein J'ai rien compris. J'ai dû euh... développer en français, j'étais en PLS dans un coin, <rire> oh, je... je comprends pas ». Voilà, si vous ne connaissez pas WinDev, allez chercher sur internet, vous trouvez... je ne sais même pas si ça existe encore. Si, si, ça existe. Si, si, si, ah, si, ça okay. existe. ah oui, vraiment. Et c'est maintenu et ils font encore du bide. Il y a WinDev du... et WebDev pour le web. Ouais. ouais. Et, ouais. et ben c'est la... Ils doivent être en bundle avec Mandrake, tu sais. Euh, ouais, je ne suis pas sûr à 100%, mais bon. Euh, ok, bah, je ne sais pas si vous avez d'autres choses, une petite spéciale, une petite dernière une petite, pour des, la des route. Une dernière euh... pour chacun, si quelqu'un a quelqu'un. Un Dernier petit tour de table. Moi c'est bon, j'ai dit mon histoire de fesse. Tu restes sur ton histoire de fête. Parce que moi j'ai une histoire de fête, à part ce qui nous est arrivé, mais non, je crois pas. Ce qui est arrivé avec... ce qui est arrivé avec... Moi j'ai enlevé une ceinture un jour, une ceinture de Madame Noël sur mon bureau, un lendemain de soirée de Noël. Usagée ou... Elle avait été enlevée, la ceinture. Donc je suis allé retrouver la propriétaire de la ceinture. Elle fait comment Tu l'as passée autour des tailles de toutes les filles Non, non, j'ai demandé. J'ai demandé, et quelqu'un a répondu. Et, <rire> <rire> et c'était pas la, la, la, la demoiselle en question qui a répondu. Donc je suis allé retrouver la demoiselle, et ouais, et elle puis, a rougi. Et voilà. Comme Madame Noël. <rire> Super. Euh... T'as to désinfecté ton bureau après Ouais, j'ai passé un coup. <rire> Moi, il y, y a juste un truc qui me soit arrivé une fois, c'est euh, les gens me mettaient en prod. Euh, en fait, il y avait Bourrée <rire> y, franchement, c'était c'était à mon avis du pareil au même, puisque en fait, je comprenais pas. Enfin voilà, ils étaient en jour de mise en prod, et en fait, je pouvais pas bosser avec eux, eux ce jour-là, et donc ils m'avaient mis dans un coin. Bon, j'étais payé, je m'en foutais. Euh, j'étais en Presta, et en fait, pouva je pouvais pas parce que ça mettait une journée entière à, en, à mettre en prod. Et en fait, ils avaient un tableau blanc. Où ils notaient le nom des serveurs et il les barraient quand ils avaient mis en prod sur le serveur en question. Ah excellent, ça c'était joli. Continuous deployment over whiteboard. Voilà, c'était du Mechanical Turk deployment. Je trouve ça génial. Et avec un processus, avec des choses qu'on Un super processus automatisé. Mécanisé, mais même manuellement mécanisé. Manualisé. Manualisé. Donc mon dernier petit truc dont je me souviens. Et toi, Totor, est-ce que tu en as une dernière euh. Là dé comme ça. Des fesse, fesses, des fesses. Est-ce que t'as rien euh, de sexuel Euh. euh oh, On. Ou sinon non, de crois, creepy Je crois pas, mais. Creepy. Creepy, creepy, Ah, J'ai rien qui me vient en tête là. Bon, mais bah dommage, voilà, vous n'en aurez pas une, ça on se là-dessus. Voilà, C'était ce si si euh, si, si <rire> bon, bien C'est <rire> si dans les commentaires, voilà, vous voulez réagir, sachant qu'à mon avis, on a le spectrum que vous pouvez toujours rejoindre, vous pouvez rajouter un peu un épisode... Euh, C'est l'épisode euh, YOLO, l'épisode voilà, bon. euh, d'Halloween en spécial, euh, voilà, toutes les petites histoires, sachant qu'il m'en reste encore beaucoup, euh, que j ai, dont je n'ai pas, euh, pas parlé. Euh, bah voilà, donc... Euh, N'hésitez pas euh, donc à revoir la vidéo en 360, là où on est encore, on dit bonjour. Euh, n'hésitez pas à le partager, n'hésitez pas à commenter euh, sur la vidéo, euh, sur toutes les plateformes, sur Twitter euh, et, euh, et sur le Spectrum. On dit merci. On va faire des retweets. Ouais. Voilà, on ouais, va faire on va, des retweets. Retweet. Euh, et <rire> n'hésitez pas à aller voir le 360 parce qu'on a fait une déco d'Halloween. Hein. Ah oui, on a fait l'effort. Hein. Enfin le déco, bordel, je suis pas sûr. il que... y, euh, y, y, y, y a un choix. petit déco, oh, merci à ouais. Un petit déco <rire> Voilà, c'est vrai qu'on n'en a pas parlé, on est dans les locaux du Bon Coin. On Alors les remercie clip. fortement parce qu'ils sont magnifiques. Enfin, moi j'aime bien. Bon, là, vous envoyez pas grand, grand chose, chose hein. la provinciale euh, vous dit voilà. ça euh, voilà, elle, eh, elle, une startup de 10 personnes euh, quand ça sort ça, se fait, ça fait du bien voilà. hein, de, est on est content. donc euh, merci à tous merci à Estelle pour la merci à vous tous euh, c'était super on, non, euh... on aimerait bien reparler avec toi de choses un petit peu plus sérieuses je reviendrai I pas. will voilà. be back ah, voilà sachant que voilà on a un profil vraiment différent pour le coup et c'est ce qu'on souhaite avoir et puis si vous avez des questions euh, sur l'UX euh, sur l'agilité avec plaisir voilà Toujours. donc un nouveau un nouveau thème euh, des nouveaux thème que vous pouvez rajouter dans le Spectrum pour une prochaine émission. Euh, fin, Alors, j'ai pas dit bien. du X. Hein. Euh, d moins x hein. Je vois ses regards euh, tout contents. Non, le, le user experience. Le user experience. Parlez de ça. Allez la voir dans, en France et en Navarre dans toutes les présentations euh, qu'elle peut faire euh, en tournée euh, partout en France. <rire> en tournée dans, dans vos <rire> journaux. Ouais. Voilà. Et donc, donc, encore en une fois, dans si, euh, si vous voulez participer euh, physiquement au podcast, eh manifestez-vous voilà. sur le Spectrum. Et, Et sachant on... qu'on aura peut-être une petite surprise qui va arriver d'ici peu, quelque chose en... En, live, enfin en remote pour le coup, Alors on vous en dira un peu plus, vous le verrez passer. Ah, on va essayer euh... de faire ça, oui. voilà On aura peut-être quelque chose d'un peu nouveauté. plus marrant, un peu moins, un peu moins formel. Même euh, une une si vous souhaitez voilà. vraiment participer et que vous n'êtes pas disponible physiquement, euh, venez nous voir et on trouvera forcément un moyen. Nous on nous vous pas venez sur Paris. <rire> et vrai, et on parce vous... prend un podcast à distance. <rire> voilà. C'est ça. Ouais. En bon. tout cas, vous êtes super et euh, merci à vous trois. C'était un super moment et super découverte. Super, ben, merci à tous. Euh, bon DevOps. Ouais, toujours. Bonne bah Halloween. Bye-bye euh, <rire> à tout le monde. Et, euh, bon Halloween. Ciao.